Et yo tout le monde, c'est Jeprof, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des théories que je dit. Euh, à dit. date, il serait encore peut-être dedans le point zéro, donc c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui. Donc il serait peut-être dedans le point zéro, mais j'en suis pas sûr. Euh, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, il serait peut-être dedans le point zéro encore. Contre le vrai Géno, parce que oui, on a su dans le pass de combat Géno, c'est lui le seul au palier sain. Celui-là, vous l'avez compris. Donc, euh, maintenant, pourquoi la fondation il serait revenu sur la map et qu'on n'a pas compris encore l'histoire de la saison 3? Oui, moi j'ai encore eu un bug. Moi je suis resté concentré là-dessus. J'ai eu un gros bug dans ma tête. Quand j'ai repensé à ça, que Johnny Z nous parle toujours, je je viens de voir les anciennes vidéos je sais qu'il y avait. Bah, ben, adieu, chapitre 3 et tout. Je viens de revoir ça. Et je suis choqué <rire> Parce que dans ce temps-là, je jouais pas trop. Puis, euh, pendant ce temps-là, ça vive ou quoi Moi, je suis en mode comme dans ma tête. Je suis coincé en, en chapitre 3, 3, saison 3. Et non, saison 2. Chapitre 3, saison 2. Quand il y avait eu la guerre entre Lio et les 7. <rire> Mais c'est ça. J'ai été coincé dans, dans ma tête elle était, il est resté coincé là. Vraiment, j'ai eu un problème. C'est comme rester coincé là. Je n'ai pas compris pourquoi c'est rester coincé là pendant autant de temps. Ça m'a resté pendant au moins bon deux semaines à tête, dans ma tête. Même trois, quatre semaines à peu près. Dans ma tête, c'est resté là. Et j'y pensais. Puis mais je trouvais ça bizarre parce que Fondation et Tunisie, ils sont encore en vie. Genesis, comment il fait pour nous parler Bah là, il nous parle, je sais pas trop comment, dans un autre monde avec Geno. Et Fondation n'est pas là. Il ne nous communique pas. Donc on ne comprend toujours pas. Sinon, euh, scientifique, on l'a compris peut-être dans une petite prison en chrome. Tout comme euh, l'origine. Le et euh, bah, les visiteurs on sait toujours pas c'est quoi son visage il nous a toujours pas parlé en hein. ouais, c'est bizarre hein il nous a toujours pas euh, parlé ça ça fait bizarre toujours sinon euh, oui les gars je travaille mieux sur les miniatures que bah, je trouve un nouveau logiciel pour contourner les petites images que je prends pour faire les miniatures ça y est, c'est tof mais là on parle beaucoup là on va vraiment parler de genésie et tout tout tout parce que là euh, je trouve ça bizarre qu'il est resté quoi il nous parle mais il est dedans euh, j'ai un autre monde dedans, le point zéro, donc je ne comprends pas. Puis, fondation, pourquoi il aurait perdu son casque Ou si, il y a un problème. Là-dedans, dans tout ça, il y a un problème. Mais, deux, euh, premièrement, de toute façon, s'il si a perdu son casque, pourquoi Et de deux, je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce que si, il bah, pas tout le monde parle. Tu sais, de un, tout le monde parle euh, que. Il serait mort. Parce qu'on trouve son casque. Mais non. Et je vais vous expliquer de deux, ben, bah de un, ben, bah c'est ça. Donc, il y a un problème, tout le monde dit ça. Et de deux, hmm, bah de un, tout le monde est en tort. Et de deux, vraiment, là, c'est vraiment... Et de deux, il a juste perdu la mémoire. C'est juste qu'il est en train de perdre la mémoire. C'est tout ce que je dis, qu'il est simple là-dedans, parce qu'il est en train de perdre la mémoire, fondation. Parce qu'il a perdu son casque. Et quand... Que, bah, que notre visage n'est pas protégé et tout, avec un casque et tout, on perd la mémoire et c'est comme ça. C'est comme quand on lance autre game, quand on fait Top 1, exemple, bah là, on ne se souvient toujours plus. Qu'est-ce qui s'est passé Mais là, c'est la même chose pour fondation Vous l'avez compris, il a perdu peut-être la mémoire. On ne sait pas si ma théorie est bonne. Vous gardez ça dedans votre tiroir, dedans votre tête. Donc, ce serait une bonne idée. <coughs> vraiment de la garder dans votre tête et euh, donc votre mémoire parce que ça pourrait être utile pour plus tard parce que fondation qui perd la mémoire ce serait une bonne idée mais Johnny lui perd jamais la mémoire c'est là que je veux en venir pour Genizy pourquoi il perd jamais la mémoire donc là euh, c'est ça le problème mais on a un petit problème avec ça sinon il pourrait être avec les armes qu'il a fait tomber dedans le point 0 son arme qui tire euh, une seule petite faille pour qu'il disparaisse, ce gars, d'un seul coup, puis, euh, sinon, euh, le sort de Zapotron tire euh, une grosse, mais, genre, si la faille apparaît, paf, autour, toutes ces gens-là disparaissent. Encore, c'est chapitre 3, saison 2, aussi, qu'on y pensait il devrait arriver. Encore, ch chapitre 3, saison 3, on y pensait encore, puis... Plutôt, chapitre 3, saison 3, il n'y a plus personne qui ait pensé arrêter. Et après, on a tous arrêté. Mais moi, je suis le seul à chaque fois qui se souvient de tout. Et je suis toujours bloqué dans le passé. Vous le saviez, je vous l'ai dit tantôt. Donc, aussi, bon, ben là, on va vous expliquer. Qu'est-ce que je vous ai dit de garder dedans dans votre tête ben, C'est très important de garder ça dedans dans votre tête, l'affaire de la fondation. Parce que oui, on aura vraiment besoin de ça. Parce que c'est à propos de Genesis. <rire> bah ben, Genesis vous le saviez, hyper face à. Bon, bon Genesis lui, on le sait, hyper pas la mémoire, on le sait toujours pas pourquoi. C'est la même chose euh, pour Paradigm aussi, mais ça, c'est peut-être pas les mêmes choses. Ça, c'était peut-être dans les comics, je pense qu'il y avait eu ça, qui était différent, mais je oui, ça a l'air ce serait ça, mais moi je suis les comics, c'était ça, mais moi c'était en anglais donc euh, je comprenais un petit peu, mais pas trop. Mais maintenant je comprends l'anglais. J'ai encore dedans euh, mon, bah, mon studio, mon setup gaming. Oui, euh, je vous ai dit que j'ai un nouveau setup gaming, c'est là que je filme maintenant. Mais comme dans, avant, je vous ai dit, je suis dedans mon studio et tout. Bah là, mon studio a changé. Ouais, Des je leur dis, merci, je leur dis, merci pour tout. Donc, euh, c'est ça, Johnny Z, euh, en, moi je, je propose sais qu'il serait euh, peut-être euh, au cours de l'emploi zéro avec Fondation, ou soit <rire> soit sinon il sortit. mais je vous dis juste ça, gardez ça de côté au moins, euh, parce que là, euh, ça se fait qu'il revienne un jour, parce que là... C'est possible qu'ils reviennent un jour parce que là moi euh, je crois vraiment que il est vraiment de dans le point zéro Donc je dis ça comme ça mais c'est rien qu'une théorie parce que personne n'y a pensé ça puis euh, même pas nanas. Donc euh, c'est bizarre, puis aussi euh, la boutique de bah, la boutique sera en, en description euh, aussi la chaîne de mon pote sera en description donc c'est ça donc euh... aussi euh... toutes les nouveaux abonnés sont les bienvenus sur la chaîne. Donc sinon euh, bah c'est ça donc euh... <coughs> Fondation euh, Genzi, <coughs> fondation tout le monde dit ce qui est mort, mais je pense plus qu'il est allé dans une autre dimension. On est plus pour une vidéo qui parle de Genzi. Donc oui, Genzi, euh, on sait pas toujours c'est quoi qui se passe et tout. Donc moi je dirais que il... non, il y a une autre forme qui a un jour qui va revenir, ou sinon on soit qu'il va revenir, puis on ne le saura peut-être pas encore. Mais quand même, il reste à la fuite toujours, hein, comme je vous le dis toujours. Donc là, ben, c'est ça, donc, il euh, ben, y a quand même beaucoup de choses, hein, avec Junzi Junzi ouais vous avez compris, c'est là. Là, j'essaie de plus parler, parce que d'habitude, vous savez, c'est parce que euh, je suis plus timide, je sais pas quoi parler, comme la dernière fois, j'ai ennuyé euh, euh, en je savais pas quoi dire, en lui, j'ai par exemple... Après j'ai arrêté le mot par exemple c'est vraiment bizarre ça parce que là on est j'ai arrêté. C'est ça le problème. Je recherche, je cherche des menteurs aussi. Donc, euh, donc si vous voulez être un menteur, euh, vous pouvez dire un disc... bah, dans les commentaires. Je vous ai dit qu'il y a des commentaires. Sinon, um euh, Bah c'est ça. Il va revenir. Silence total, c'est silencieux, non <rire> Bon, euh... Bah c'est ça, donc Johnny euh, Z devrait revenir, peut-être, mais moi je moi je suis euh, je, je dis ça comme ça, mais il est sûrement dedans euh, le point zéro, donc il euh, dit ça comme ça, mais c'est comme ça là les gars. Bon bah, c'est dit, ciao ciao